Ça pourrait peut peut-être m'intéresser. Moi, je suis propriétaire d'un d'un haras. Un haras ah, de, ch ah, de chevaux. De chevaux. J'organise des uh, compétitions uh, chaque année. Et euh je, à... je cherche un club de Alors, je cherche sympa, même pour les. Vous avez rien pour ça ah, Go. Euh, on a dit oui, on a ils dorment vraiment sur la droite, hein. ils sont en Charlie 4. Echo, ça me dors Echo, un coup. Bien savez que c'est bien fonctionnant l'éther là. C'est okay. bon, je crois qu'il a été cuit. Il y a un Naosam awesome Golf, triple PPC, triple non. med. Ouais, bon, on a un Jack et un Thunderbolt sur notre gauche. Je target. Il tu veux dire Ouais, en écho 5, et il euh, y en a un troisième avec. Artillery Strike Online. Ok la Wassam il a le dos, ouvert 4 en écoute, 5 dragons, thunderbolt, 2 thunderbolt et un blackout New target acquired New target acquired target Ah c'est couillu hein Bon ça les gars c'est quoi Comme ma Mais Elle est bien cette ah, map ça. J'ai fait une seule partie dessus mais euh, super cool ouais, mais pas est le, ce gros, est le beau Alpha qui oh. ah, avance, c'est un peu le pêche d'enfer Il Il encore eu 5 Il reste Il un Il reste un tout seul Il y a du Magnifique ça les gars, c'est plus a pêche. Par ça, ça un donne Il y a Newton et, ma... et maman, un dragon et un Cybervolt. Et euh, Qu est -ce que Limac Cybervolt une fois de cette carte. Et toi, est-ce que tu es chaud Oh moi comment je suis chaud, t'imagine Critical damage. Artillery strike online. V5, left side of V5. New target acquire Override, engage. Attends. Passer à travers le mur D'accord. Entre les deux portes, il y a enfin, un dragon N1. de ma jambe. Bon oh les gars je me suis Now fait casser la jambe. Quelque chose the New target acquired. Cool. Cool. New target acquired. There is. D7. Take my atlas. UAV activated. New target acquired. Il est pas mort ce putain de spider. New target acquired. New target acquired. New target acquired. Artillery strike online. New target acquired. Là, ils sont vénères sur le... le... le ouais. Par contre les gars, vous c'est où vous. De Quasiment dessus je suis en écossie. Ah, là moi je vais me ramasser les mecs sur la gueule là. Au coin. En, en, en coin E5 si je peux avoir le du, du support acquired. les gars que je puisse être utile. Centrale, new target acquired. New target acquired. Oh la vache! Euh, on n'est pas synchro, les gars, je crois. Hein. New target acquired. Je mon deuxième. Avec un. Pas ah, ils de égalisé, New target acquired. Kilo Jagger, euh, Papa Tango Charlie, c'était ouvert. New target acquired. Target destroyed. New target okay. acquired. Ok. En bas derrière, on a Kilo, non, euh, Xima, bien la guerrière, acquired. et hôtel, non pas hôtel, c'est Oscar. On a, on a Q aussi. Target ah, destroyed. Target acquired. New target acquired. Le Volver Intercentral. Target destroyed. New target acquired. Hop, Xena a la malle aussi. Un Q. Un. Target destroyed. New target acquired. Intercentral. Critique damage. Heat level critical. Gars. Oh merde, moi qui venais pour l'enculé Je me fais tirer dans le dos en D2, Charlie 5. Charlie 5 euh... Ouais, je sais pas, j'ai pris pas un C'était du PPC, j'ai ce que j'entends. Non, c'était le laser, mais peut-être un du front fire, on l'a laissé tomber. Moi ouais, j'ai quelque chose sur de 4 En visuel. Ah c'était celui-là. Au-delà de la porte, sur Alpha, je crois. Là-dessus, appelle. Je suis en Beta, ça passe à Beta. C'est où bêta est... Ok, porte de gauche il ouais, y a beaucoup, beaucoup de sismique. Vous allez mettre un nuage. Target acquired. J'arrive mais je peux pas encaisser la charge. Artillery strike on new target on acquired. Pas. Oh GG, bel UAB magnifique les gars. On peut les harceler de l'intérieur aussi. On va faire ça. y y'en a qui sont montés. Je d'intercepter en E5 sur leur gauche. Target destroyed. New target acquired. Ah, ça pénètre aussi sur Alpha. Target destroyed. Et merde. New target acquired. Artillery is back. a besoin d'aide, centurion écho. Oh putain, acquired. puis il est pas seul. Critical. Oh mais merde, on est, dans, on est en merdée là. Acquired. Là partout. Cool, right. j'arrive en, sou en soutien, il y a un centu et un griffle. J'ai vu, ouais, ils ont à se mater. Oh putain, il y a deux centu mmh. et... partout. les gars New target acquired. New target acquired. New target acquired. New target acquired. Ronald Falfa tertiary online. New target acquired. New Target Acquired. Entrez, si vous avez l'artiste, c'est le moment. New hey, Target Acquired. Allez, ils sont partout. Surtout en E5. New Target. Acquired. New Target. Acquired. New Target. Acquired. Left Critical Damage. New Target. Black central Ouais, ouais je le travaille acquired depuis tout à l'heure Il ouais. est dans il y a un Ossum awesome qui arrive Un Thunderbolt, Maman trois large push laser aussi qui déboule là et on il est seul, il est unique. Ok en fait, il est pas seul du tout en fait, merde. Non pas non. En fait il est seul dans son petit trou. Target destroyed. New target acquired. New target acquired. Oh, le SOM arrive. Acquired. Target destroyed. Il va falloir hein. Kilo, Kilo New target acquired. Target destroyed. New target acquired. sur le somme il va sur la droite ça fait du gain. Faut qu'on reste grouper en fait ils pourront pas casser tous les jeunes. J'ai mis deux liens vers les, les enregistrements de répétition de mon nom. Cool, merci. C'est de la répète, hein, donc il euh, y, y a les pains, les conneries et les blagues dégueulasses avec. Ça arrive beta. Target acquired. New target acquired. Ça, vous va une quick drop la jack. New target acquired. New target acquired. New target acquired. critical damage. Non, va falloir serre ou pas Ouais c'est bon, il vient de tomber. Il okay. il reste plus qu'un, non Ouais, ouais, il est là. Target acquired. Sentue, non Ouais. C'est ça, sent-tu. Faites les jambes Ouais ah non, il a X... XL chez... je sais même pas d'accord. Mm. Ici en hache H, il a... Il a XL. En fait, je m'en yeah. suis un Oh, bon, GG les gars oh. Oh. J'aime beaucoup cette map, décidément. beaucoup de brawls, ça c'est bien. Ouh j'ai piqué En fait, j'ai fait plus de 1000 sur les deux premiers drops. Hein. Okay. oui dans la vache, ton salaud. Au premier et Banshee sur le deuxième.